Qui a vu le match Je ne vais pas poser 15 000 fois la question, hein, donc euh, dépêche-toi d'apparaître dans le direct qui est en train de se suivre actuellement. Hein, si tu es présent, si tu comprends la question que je te pose, si tu comprends la langue française, qui a vu le match si tu as vu le match, je te demande de te manifester au nom au nom de de, de, de la. de l'objectivité. Voilà. Il faut être objectif et nous allons parler objectivement. Christophe, tiens bon. Voilà. Nous allons débriefer ensemble euh, le match nul. Le match nul. Euh, Paris Saint-Germain, Monaco, un partout. Frustrant, car je viens d'apprendre que Monaco est une ville jumelée avec Lourdes, est une ville jumelée avec euh, tout, tout type euh, d'artifices religieux, puisque nous avons compris qu'il y a des préceptes euh, de, de, de, de... Je sais pas si c'est l'astrologie, si s'il y a des, des, des, des, des trèfles à quatre feuilles dans tous les parcs publics, de la principauté de, du prince Albert, mais vraiment, la réussite, comme on dit, chez nous on dit la chatte. Voilà. Non, il faut parler à un chat, à un chien. Ils ont eu, comme ça. Le, ça veut dire qu'ils ont mis au monde des, des quintuplés qui sont sortis en même temps, parce que là, le truc... Euh, donc si tu es présent, si tu as vu le match, euh, bon, on va on va... Merci, oui, évidemment. J'ai même pas besoin de le dire. J'ai même pas besoin de le dire. Il y a des gens qui... Qui, euh, qui, qui, qui, voilà, Franck Coudert, il envoie des étoiles. Si tu es présent, si tu veux qu'on puisse se divertir maintenant, envoie des likes. Envoyez un maximum de likes, envoyez un maximum d'étoiles pour que nous puissions nous divertir et que ça me motive pour euh, me lâcher sur deux, trois personnages, dont un en particulier, dont je vais, pour l'instant, sur tous les matchs que nous avons vus, je n'ai pas vu beaucoup de connards. Là, aujourd'hui, j'en ai vu un. Qui a joué titulaire pour remplacer vitinia nous allons nous occuper de lui gentiment parce que c'est son premier match en tant que titulaire j'ai senti qu'il était encore au portugal il était sûrement dans un festival de Kuduru, c'est à dire qu'il avançait devant il avançait des visées il faisait eh, chi, li, li, kamana chi, li, li, oh, eh. un peu perdu il avait le fou dans la tête donc voilà match nul comment expliquer euh, ça non c'était un bon match si t'es quelqu'un qui connaît le football, t'aimes bien un petit peu, il faut être objectif, on a quoi à bien jouer J'ai été surpris, l'impact physique avec ce tricheur là de... Il ont un gars au milieu, il m'a énervé. Il s'appelle Kamara. On ne sait pas, c'est le quantième Kamara euh, de, de la planète Terre, puisqu'il se multiplie. De, de... Il y a des Kamara partout, même, de... même, même chez toi il y a des Kamara. Voilà. Voilà. Il y a les papillons de nuit, il y a des Kamara. Ils sont partout. Voilà. Ils ont un joueur qui s'appelle Mohamed Kamara, on ne sait pas, c'est l'oncle, le neveu de qui mais il était là et il nous a bien fait chier. Parce que pendant, pendant presque 20 minutes, il ne court pas tout, ne s'arrête pas, fait des tacles, il tacle le Messi, on prend un but comme ça. On... Non faut savoir que Monaco a décidé de nous presser. Tout le monde a voulu nous presser depuis la nuit des temps, depuis qu'on est devenu super fort. Tout le monde veut essayer de nous presser pour faire genre euh, euh, qui est qui. Bon, bah là, euh, nous ont fait chier. Tu sais que Messi, maintenant, il joue 10. Donc il récupère le ballon un peu bas. Bon bah alors il récupère le ballon un peu bas. Et puis il y a ce connard de, de, de camarade euh, euh, numéro 444 de la ville de Aulnay-sous-Bois, dans le 93, qui fait un tacle. Donc il y a un beau tacle. Et c'est pas Messi qui perd la balle. Là il faut dire la vérité. Ce camarade là, Mohamed, il fait un bon tacle. Donc il récupère la balle. On arrive à envoyer euh, Volande. Bon, Kipembe, comme il croit qu'il était dans un clip de de de, de, de, de, de, de, de VG Dream ou de ou de, ou de, ou, de, ou de, de Booba, hein, des fois il se la raconte. Hein il veut jouer super haut comme si c'était un milieu défensif, comme on lui a appris à mettre des crochets. Donc Voland, a l'ascendant sur lui, 2-3 mètres d'avance. Donc il s'en va tout seul du côté de Nuremberg. Pour ajuster le, euh, notre goal. Puis il un hein, bon pied gauche, Voland. Voilà, Voland qui B derrière 1-0. Ça m'a énervé. Mais c'était compréhensif. Parce que Monaco jouait à armes égales avec nous. Non, ils ont triché avec euh, ce, ce, ce Mohamed Kamara. Et Renato Sanchez qui était déboussolé. Voilà, au milieu de terrain, pendant ces 20 minutes-là, il n'y avait que Verratti qui jouait. Renato, pas, il voulait jouer 10, il voulait des, rien. Arrête d'aller dans les boîtes portugaises La Costa del Sol à villeneuve Saint-Georges a fermé euh, Renato. Commence pas à essayer de trouver des... Les... Hé hey Bon là, je suis un peu sévère avec lui. Parce qu'il vient d'entrer dans un nouveau collectif. Mais ne nous fais pas une... boum là Ouichunaychunayboum Froumboum L'Hollandais là qui a les, les coins, on dirait un Playmobil. Ne nous fais pas ça, genre, on, on met beaucoup d'espoir sur toi, et puis tu vas en boîte tous les week-ends. Déjà, qui, qui joue au foot avec des dreadlocks qui font... Déjà, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu fais ici avec un désavantage euh, capillaire, il y a du poids. On ne joue pas avec des... des, des tu ne te pour Sangoku. mais enlève ça, tu poses ça à la mi-temps, tu poses ça sur le, dans, dans les vestiaires. Je sais que ça tienne. tu veux pas le dire, tu veux te la raconter. Sur le terrain, ça raconte pas. Bon, 1-0. Donc 1-0 et puis euh, pendant longtemps. Hein. Mais comme j'ai expliqué juste avant, je pense que Monaco et Hugues. Attends, je fais pause. Hugues euh, Armand, là, il envoie des étoiles. Til Négro, Tout ce qui envoie des étoiles, je vous, en... Mouah, je vous fais des bisous. Vous me motivez à m'énerver. Vous me motivez. Voilà. Hein, on va mettre des objectifs bientôt. Donc, euh, donc ils nous emmerdent un peu pendant longtemps. Et puis comme, comme, comme, comme Monaco apparemment c'est la nouvelle capitale du Vatican, pendant qu'on joue au football, eux ils font les prières. À un moment donné, Messi, 25 mètres, il met une frappe, frère, mais ça c'est. Ça, c'était les frappes de Messi de tri. C'est-à-dire que quand il fait ça, même si la balle ne veut pas rentrer dans le but, elle est télécommandée par un, par un, je ne sais pas, s'il y a. Un, un, un, un esprit malin dans le ballon, la balle va au fond. Il met le frappe, frère, poteau. Bon, poteau, la balle revient dans les pieds de Mbappé. Mbappé, seul, il n'y a personne dans les buts. C'est-à-dire que le, que, le, que, le, que, le, que le vigile de Carrefour Market était en train de fermer le magasin à 19h10, alors que le magasin ferme à 19h30. Il n'y avait déjà plus aucun client dans l'établissement. Il n'y a personne dans les buts. Il frappe. Poteau encore mais, mais, mais, mais je suis désolé à un moment donné il est interdit de, de, de lancer des prières contre l'adversaire pendant un match de football monaco ça se peut pas donc on retourne dans les vestiaires avec ce déficit de, de 0 1 malgré quand même on joue bien au football à part renato qui était en train de danser du coup sur le terrain tout le monde était bon Nuno Mendes, Neymar, Mbappé, Messi, équipe, tout le monde, tout le monde. L'équipe Mb aussi qui se fait, bon, fait bousculer par volante, mais c'est surtout la récupération de ce de, de, de, de Mohamed Kamara, le, le 600e, de la famille, qui nous a emmerdés. Voilà. Donc, Mito on arrive, et puis, rebelote. Moi, je pensais qu'ils étaient KO, 47 minutes de pressing. Il y a quoi dans vos bouteilles d'eau, là, Monaco Qu'est-ce qui vous prend de jouer au même niveau que nous Vous êtes chiants mais c'est bien, ça nous forme, mais vous êtes chiant quand même. Et puis à un moment donné, Messi qui a décidé d'être l'inventeur du football, nous ressort des, des crochets qui viennent de l'espace. Des crochets qu'on voit que dans le Avenger Campus de Disneyland, je ne sais pas, il a fait tomber quel, quel, qui, qui, quel, quel, quel le, le membre de la famille de, de, de, de Monaco est tombé au sol. Et on a dû appeler euh, sa mère et sa femme pour le prévenir qu'il s'est pris, qu il pris à un crochet du... De, de, de, de, de, de, de, de Vénus sur le terrain, donc il met crochet etc et puis il lance Neymar. Mais franchement, quand je vois ça, mais j'ai envie de te faire des bisous sur la bouche. Des bisous sur la bouche. Donc il lance Neymar. Neymar va va va affronter un, un joueur qui s'appelle euh, Frangipane. Tu connais la Frangipane pour faire des quiches, des quiches, hein des quiches euh, ou, ou ou ou des, ou des pancakes. Hein, et, et il met accroché crochet à Franchipane Parce que lui, il est parti chercher la farine Alors que c'est une Franchipane Il n'y a pas besoin de rajouter de la farine Donc il, il, est, il est déboussolé et il met son pied en opposition Pour essayer de récupérer le, La cassonade de Neymar Pénalty voilà. Il a fallu la VAR Certes, mais il y avait pénalty Donc pénalty, on s'en fout qui, qui tire Neymar pour la balle Il est 1-1 voilà. Après encore la chance qu'ils ont là Hakimi 80e minute, une frappe qui vient tout droit de Casablanca. La, le ballon a traversé la Méditerranée et est reparti à Rabat. Parti à Marrakech, a pris l'avion pour aller au niveau du Danube. Frappé le poteau, mais la balle doit rentrer. Tricheur, vous, la, vous êtes tricheur. Voilà, donc on termine comme ça, un partout. Mais bon match, c'était un bon match. Chiant, mais bon match. Oh, franchement, ils sont chiants. Hey, armand mille étoiles mais tu veux qu'on couche ensemble ou quoi merci papa donc voilà on a débriefé un peu euh, venez venez venez euh, je, ceux qui sont présents venons on, on débriefe un peu entre nous posez moi vos questions que j'essaie de 2 de, de, de, de, de, de, de, hein avec ce tricheur de mohamed camara venons venez, pas un peu alors euh, xavier xav il y aurait eu un vétinia le match aurait été différent je suis total D'accord avec toi, Xavier, totalement. Les 20 minutes où on a galéré là, où Verratti était seul, où Renato il veut jouer du fulana devant, il veut faire de la kizomba derrière. Il, il hein est chiant. Joue proche de Verratti. Il a compris ça à la 30e minute. Renato, tu es chiant. Tu fais quoi l'entraînement de sortir un, un, un, un, un, un, un connard bien sûr si vitinelle est là c'est différent on aurait pris une, une ascendant encore plus euh, euh, importante sur le sur, sur, sur la position du ballon et, et les dédoublements et tout ça oh alors elle El order. Toujours avantagé par les arbitres et les pénaltys. Alors toi, je te dislike bien fort. Attends, il est où ce. Attends. Non, je ne veux pas. Je, je ne veux pas j'aimer. Je ne veux pas. Il est où l'autre là, le DGM Attends. Laisse-moi bien te disliker là. Voilà, tu m'énerves. Toi, toi, toi, toi, t'es toi, un enfant. Tu, tu, tu, tu connais ton père. Mais des fois, des fois, des fois, il t'insultait ton. Il insultait ton front. Comment ça, toujours avantagé par les habitats T'as pas eu ta mutuelle cette année On t'a pas donné des lunettes double paire à Optique 2000 ou chez Afflelou Mais t'as bien vu que la 3 gpan est partie récupérer. T'as vu ou t'as pas vu Mais moi les gens comme ça, mais je vais pas. Il a dit on est avantagé par les. Qu'est-ce que c'est honteux, te, la C'est ton père qui a inventé la VAR Elle avec ton nom, on dirait quelqu'un qui sort d'un clip mexicain fou lui on n'est pas avantagé à pénalty à pénalty pourquoi tu veux pas qu'il y ait pénalty tu pris satan aussi euh... sonnel souverain penses tu qu'avec ce match au niveau de Paris Saint-Germain a-t-il évolué bien sûr il a évolué dans l'année dernière ce match là on le perd on le perd. Je te dis, on le perd, on le perd, on le repère. Là, ils ont été bénis par tous les dieux de du temps égyptien là. Ils ont prié tout le monde. Ils ont prié à euh, euh, Akhenaton, euh, Imhotep, tous ces gens là, ils les ont tous priés. Deux poteaux d'affilée, frappe d'Akimi, tout ça. Le face à face de de, de Kilian aussi. Frère, l'autre il, il fait de la muscu en plein match de, de football de leur gardien là. Quand Mbappé il frappe, il va, il, il fait du développé couché. connard de Nobel ou je.. Nobel. Donc non, non, non, c'est bien sûr, c'est différent, on a bien joué. Euh, Kipembe, Jonathan, Jean Val, Jean Jean. Jean G, oh bon, je vais t'appeler Jean. Kipembe a été bon pour toi Oui, il a fait un match correct. Ça m'énerve parce que je pense qu'il aurait pu. Après, ah bah c'est dur parce que je te jure que ce camarade-là, le 800e du nom, comment il récupère la balle dans les pieds de Messi Qui l'aurait cru À part Lustukou. Le... Qui On a nos, nos, nos défenseurs qui jouent très haut, tu le sais très bien, euh, euh, Jean. Il récupère la balle dans les pieds de Messi alors que on a les, les, les trois défenseurs Ramos, Marquinhos, tout le monde super haut. Après Valand super intelligent dans son déplacement donc euh, c'est je ah bon après s'il pouvait voir dans le futur il aurait pu faire un match vraiment plus que complet mais bon mais non il a fait un bon match il a fait des bons ressentiments des fois il m'a énervé de temps en temps hein, quand il se faisait balader par Valand heureusement qu'il l'a blessé lorsqu'il a marqué ça, ça voilà bon il a fait un bon match juste parce qu'il a blessé Valand oui il a fait un bon match euh, Edine Charles, la question du pénalty est-il réglée, coach Je sais pas. C'est logique que Neymar tire ce qu'il se fasse justice lui-même. Je pense que si Mbappé était dans cette même position, il aurait tiré le pénalty. Pareil pour Messi. Donc, est-ce que la question du pénalty est réglée Je ne sais pas. Il y a des légendes qui disent que c'est Mbappé le numéro 1. Bah, là, on l'a vu que c'était pas. Et c'est normal. C'est Neymar qui se prend le truc. et C'est l'un des meilleurs tireurs au pénalty au monde. Donc, euh, qu'on arrête avec ces de pénalty. Du moment qu'ils les mettent. Même si c'est Donnarumma qui doit le frapper, laissez-les. Euh... Même... Attends, attends, laisse-moi m'occuper du monégasque là. Carole, Carole, attends. Non, je vais... non, toi aussi, tu m'énerves. Même le pénalty a été un cadeau. Monaco vous a bloqué net. Vous avez fait un bon match. Je suis quelqu'un d'objectif, vous avez fait un bon match. Mais on s'en fout du pénalty, les poteaux. C'est ton père qui les a plantés, les poteaux Hein Non, vous avez fait un bon match. Respect. Mais vous avez été éliminé du tout préliminaire de la Ligue des Champions. Tiens, dans ton nez Non, vous avez fait un bon match. Mais tiens quand même dans ton nez Mais vous avez fait un bon match. Euh... Ryan, Emma, l'absence de Vettigna est-il un facteur Je ne vais pas dire que c'est un facteur. Mais pendant les 20 premières minutes avant qu'il marque, on était, ils étaient chiants, Monaco. Et je pense qu'ils étaient chiants parce que Verratti, c'était le seul à aller récupérer les balles. Renato, il ne savait pas il était où. Je te dis, il était dans la dans la salle Kizomba, Zouk. Voilà où il était. Qui a vu Renato les 20 premières minutes sur terrain Qui qui, à part le DJ de la cabine de la salle 7, qui l'a vu Donc, je pense que Vitina elle est là, comme en plus, elle est automatistes Il aurait pu se passer des choses un peu plus tendancieux quoi. Euh... Attends, laisse-moi m'occuper de ces gens-là. Comment ils s'appellent Arnaud Opium, déjà toi, fumeur de chambre coaching, Va fumer le... Attends, il est où Laisse-moi te... Oh, Rudy, il envoie des étoiles. Merci, Rudy. Attends, laisse-moi m'occuper. Il y a un imbécile, là. Le coach qui fume du chanvre. Il est où, lui Attends. Ah, en plus, il envoie plein de trucs. T'inquiète, c'est bientôt votre tour d'être éliminé. La juve, c'est pas mon... Attends, déjà, tu ne sais même pas parler français. Mais je vais te présenter, Madame Strivé. C'était ma maîtresse quand j'étais en CM2. Pour pouvoir écrire correctement sur ton clavier. Hein tu m'énerves déjà. Tu m'énerves. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Nous, on est en Ligue des Champions. Toi, tu es, es chez ton père. Donc arrête de m'emmerder, euh, fumeur de chanvre. Hein voilà, il a raison. RDV le 16 octobre. Je veux te voir. J'espère pourtant on va perdre contre la juge. Parce que si on gagne, j'appelle Marc Zuckerberg. Il va désactiver ton Facebook. Et tu vas dormir tout nu ce jour-là. D'accord Ghost Peter est face à la juve, ça craint ça craint selon toi Bah non, non, non, non, ils ont fait 0-0 contre la Sampdoria, là, la juve, moi ils me font pas peur du tout. Moi la juve, non, non, non, je sais pas, ils ont gagné, non, je crois, ils ont, non, ils sont, la juve là, ça me, ça va être un bon match, ça va être un bon tête, comme ce soir, on a c'était un bon match contre Monaco, contre une bonne équipe. Qui va jouer chez leur père mais c'était un bon match donc non non je crains pas la juge. moi je ne crains pas la juge, vous amis euh... oui je suis venu apprendre la, la nouvelle ouais nava c'est parti c'est triste hein c'est triste nava c'est parti qu'est ce que vous voulez que je vous dise moi pour moi ça devait être lui vous connaissez mon amour pour quelqu'un qui gagne trois fois la ligue des champions d'affilée qui Remplacé par un connard qui nous élimine. La... Non, je suis... moi je vous dis, je suis toujours fâché contre lui. Voilà. Tant qu'il ne mettra pas un triplé en finale de la Ligue des Champions, Donnarumma, tu es mon adversaire. C'est profil bas et c'est tout. Déjà, je n'ai pas insulté ton père sur le but de volante parce que tu peux rien faire. Mais j'aurais pu, parce que toi, j'ai des contentieux avec toi. Donc Navas, merci pour tout. On est parti en finale avec toi, c'était cool. Bon, bon. Hein tu m'as compris. Euh... Bon, on a bien parlé, je pense, là. Hein on s'est dit pas mal de choses. Euh... Mais c'est vrai que. Alors. Attends. Euh, Ferdinand. Toi aussi tu m'énerves. Ferdinand Kanayanya, PSG va encore perdre la Ligue des champions à cette allure. On la gagnera peut-être pas. On ira... Moi, je veux faire un bon parcours. Je veux faire... Je veux... Si je dois perdre cette année, pas comme on a perdu, comme des, des salopards Comme des... Des... des... des individus qui... Qui ont voulu... Qui ont voulu faire des... Des adaptations de Princesse Sarah ou de... des malheurs de Sophie. Nous rendre malheureux comme ça. Qu'on perde, mais qu'on perde bien. Pas comme des... Pr... Pr... C'est ça mais Je ne veux pas perdre comme ça. Si on perd, on perd correctement. Pas comme des, des, des enfants abandonnés. D'accord Mais non, faut pas dire à cette année, on a fait un bon match. Ça a été un bon monaco qui, qui ont prié pendant 90 minutes. Voilà. Ouais. Euh... Oh, Hugues, il envoie. Mais toi, mais Hugues, mais tu, tu veux que je sois ta concubine En plus, c'est ma femme qui est à côté qui est en train de s'énerver, là tu Envoie des étoiles comme ça, tu veux qu'on aille en, en, en lune de miel à Zanzibar? Hein? hein big up à tous ceux qui like, big up à tous ceux qui envoient des étoiles, les amis. Merci, le king envoie des étoiles aussi. Bon, je pense qu'on a bien parlé. Euh, attends, on va parler avec John Bunga qui me pose cette question. Messi tu en penses quoi? Non, mais t'as vu, Messi ça fait. C'est tout ce que j'ai à dire. Ça fait plaisir, frérot. Le gars et en jambes. Il a, il a accepté le mariage forcé. C'est ça qui est bien avec Léo. Il a abandonné. Aime-nous. Aime-nous, Léo. Sois amoureux de nous. On va te donner beaucoup d'amour. Hein On n'a aucun problème avec ça. Lionel, tu as fait un bon match. Des fois, tu as perdu des balles parce que tu as tenté, mais tu tentais bien. À un moment donné, tu as commencé à faire le zig et le zag à ce euh, camarade euh, 1200e du, du nom. Tu les as fait dans. Et puis des, couches, des Non. Petit. Et puis le poteau, là. Si ça rentrait, toi-même, tu connais. Comme tu es un peu un tricheur avec les médias, là, les gens auraient dit le but du siècle. Donc, euh, continue comme ça, Léo. Tu vas nous faire du bien. Euh... Voilà, on a parlé. C'était cool, hein Vous m'avez motivé. Il y a des étoiles qui sont arrivées. Il y a eu des likes. Franchement, ça fait plaisir. On s'ambiance toujours. On se voit semaine prochaine. Champions League. Enfin, dans deux semaines. Champions League. Ok Pendant que Monaco s'érange. Voilà. Hein Bonne des tricheurs. Vous avez fait un bon match. Mais Vous êtes des tricheurs. Vous avez fait un bon match. La bise aux amis. La bise à tout le monde. On s'envoie des likes. On se donne des forces. Et puis, on se dit à bientôt. Ciao. Bonne des tricheurs.